Monsieur le Président, le 25 mai, les nouvelles règles européennes de protection des données entrent en vigueur, accompagnées de sanctions dignes de ce nom. Facebook et les autres géants de l'Internet doivent comprendre que notre consentement à la collecte de nos données n'est pas négociable, pas plus que notre vie privée n'est à vendre. Le patron de Facebook doit venir s'expliquer devant le Parlement européen, Mark Zuckerberg, nous doit autre chose que des simples excuses ou des vagues annonces. Il nous doit des garanties quant au traitement de nos données et davantage de transparence sur l'origine des publicités à des fins politiques. Une fois de plus, c'est grâce à un lanceur d'alerte, Christopher Weil, que ce scandale a pu être dévoilé et les citoyens informés. Hier encore, c'est un ancien cadre de Cambridge Analytica qui révélait que le nombre d'utilisateurs abusés serait bien plus élevé qu'annoncé. Protégeons les lanceurs d'alerte, protégeons les données personnelles, protégeons toutes celles, tous ceux et tous ceux qui fait respirer nos démocraties.